NAPS, c'est la révolution de la formation digitale chez Darty, à destination des vendeurs. C'est une plateforme communautaire de formation, euh, certifiante et personnalisable. Euh, L'idée, en fait, c'est que les vendeurs puissent partager leur expérience au sein de la communauté, valider des modules de formation en salle et également online. Euh, tout ça, toute action de formation, en fait, est valorisée par un système de points qu'on a appelé des NAPS. Et l'objectif premier euh, de ce dispositif de formation, c'est de euh, non plus obliger les vendeurs à apprendre, euh, mais c'est de leur euh, transmettre euh, le plaisir d'apprendre. Après un an d'existence, on constate bon nombre d'impacts sur la formation chez Darty. Dans un premier temps, il y a le nombre d'inscrits sur l'application NAPS. Sur un potentiel de 3500 vendeurs, on compte aujourd'hui 3060 inscrits sur l'application. On constate également un élan vis-à-vis -vis des différents dispositifs de formation chez Darty, puisque par exemple sur la partie e-learning, on a pu constater que le, le nombre de modules e-learning validés a été multiplié par trois depuis la sortie de NAPS. Au-delà de ça, il y a également les formations en salle, les formations en présentiel. Euh, on a également constaté que le taux de participation à ces formations a augmenté puisqu'il est passé de 67 à 84% en l'espace d'un an. Et enfin, pour terminer, il y a l'aspect social puisque NAPS est le principal réseau social de l'entreprise permettant aux, aux vendeurs d'échanger entre eux, en fait, d'évoluer de, de, de, de, en compétences, de partager leur, le, le, leurs informations en fait, avec leurs différents collègues à travers la France. Alors, les facteurs clés de succès de NAPS sont nombreux, si on doit en citer que trois. Je commencerai par la partie jeu, le gaming. Euh, on a fortement voulu développer cette partie plaisir d'apprendre, euh, apprendre en s'amusant. Le deuxième point important, euh, sur NAPS c'est l'enrichissement par la communauté, c'est de se donner effectivement ce, ce, ce plaisir d'apprendre à travers les autres et de faire en sorte que chaque membre de la communauté puisse répondre aux différentes questions. Quand on sait qu'on a 3000 NAPSEurs euh, qui peuvent répondre lorsqu'on pose une question, ça commence à devenir intéressant. Le dernier point euh, intéressant, c'est cette partie certification, c'est de se dire qu'on va enfin pouvoir avoir euh, l'intégralité de sa montée en compétences valorisée via une certification euh, qui existe aujourd'hui sur NAPS.